J'ai 22 ans. Euh... Bonjour, moi c'est Virginie, j'ai 39 ans. Bonjour, bah moi je m'appelle Sophie, j'ai 47 ans. C'est intense, ouais. c'est très complet, c'est euh, bouleversant euh, personnellement. Oui, c'est ce que dit, un développement ouais. personnel euh, incroyable. L'expérience du groupe euh, est très riche, ouais. aussi euh, sur nous. Notamment grâce aux soins énergétiques qu'on peut trouver, euh, oh. c'est vrai que ça, ça permet d'avoir une approche très complète. Euh, la communication animale aussi, mais c'est vraiment euh, un bout du cursus qui, oui. qui bouleverse toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir euh, sur nous et notre lien aux animaux. Pour moi, euh, euh, mon, mon projet qui était à l'état de, de croquis en fait, euh, commence vraiment à se dessiner plus précisément. Je commence à y mettre des touches de couleurs euh, et, et je dirais qu'il s'affine au fur et à mesure des mois. Il se dessine petit à petit, de plus en plus, surtout avec euh, le futur rachat d'une ferme mais qui va aussi nous permettre de pouvoir euh, accueillir des chevaux à la maison mm -hmm. qui, ont, qui en ont besoin. On rentre chez, enfin, dans les, enfin, dans les, le cursus d'équitagnance, il faut se dire qu'on rentre d'une certaine façon et qu'on va ressortir d'une toute autre façon, enfin personnellement, mais euh, moi, pour moi c'est un changement de vie, clairement la façon de voir les choses, ou même d'appréhender euh, certaines situations, tout ça, euh, bah, enfin, je ne sais pas vous, mais c'est tout à fait différent et euh, moi je sais que c'est génial, enfin, je, moi je le recommande à 100%. Ça donne une ouverture, une lecture euh, qui est, euh, qui, qui est différente de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans le monde de l'équitation, du cheval d'une manière générale. Et euh, moi, personnellement, ça, ça me conforte dans ce que j'ai envie de faire et d'apporter aux C'est ça, je pense qu'il faut être prêt à, à opérer un vrai changement dans, oui. notre, dans notre approche de l'équitation et dans notre approche du cheval en général. Donc Parce euh, que vous, vous avez découvert, vous avez cassé de grandes croyances.